Tchou Bonjour à tous, c'est GSG je vous souhaite la bienvenue pour cette petite mystery box du dimanche pour vous. Alors c'est samedi en live sur Twitch, regardez, ils sont pleins, ils sont là, c'est Noël, c'est la fête et tout, on est tous en train de pleurer, on n'a pas eu les cadeaux de Noël qu'on voulait Bon, on a peu de cadeaux de Noël du tout. Mais <rire> voilà, on, pouvait, on se je vous le rappelle, vous pouvez me retrouver sur Twitch quasiment presque tous les jours. On essaie de faire varier les, les endroits, les trucs, vous pouvez me follower gratuitement, trop bien, et on peut faire du chat. Et là, on fait l'enregistrement de cette Mystery Box de Noël. Alors, est-ce que c'est Noël avant Noël Non, c'est Noël. On est vraiment là, on est vraiment Noël. Voilà. Pour cette petite Mystery Box du samedi, la dernière Mystery Box de l'année, enregistrée samedi en live sur Twitch à 10h et diffusée sur YouTube le dimanche. Voilà. Comme toujours, on remercie euh, les des Twitchers qui sont là. On remercie les Tipeee, on remercie les Superchats, on remercie tous ceux qui follow, les diamants, les trucs, les machins. Voilà. Bon, la mystery box de ce, cette semaine est un peu particulière, puisque déjà, c'est la dernière de toutes celles que j'avais commandées et achetées. Pour cette dernière, on a voulu faire un peu différent, parce que, là, enfin, Jean, il me dit, t'as vu? Il me dit, il y a pas mal de, de, vendeurs sur Internet qui proposent des vêtements Uniqlo. Certains disent que c'est le rôdeur officiel, d'autres disent qu'ils euh, ils ont un, ils connaissent l'ouvreuse et tout. Enfin, bon, il y a toujours un peu des embrouilles. Alors, j'ai dit, écoute, ce que moi, je te propose, tu commandes pour environ 1000-1500 bahts, environ 30 et 40 euros. Tu commandes, tu fais livrer chez moi, d'accord Et moi je te paye, et comme ça je sais pas ce si qu'il y a dans les colis. Il m'a dit Banco, Banco, on vend la caravane. Pour ceux qui ont la rêve. Si vous avez la rêve dans le chat, n'hésitez pas à dire « Banco cours, on la caravane », je suis pas sûr, mais euh, ça peut marcher. Euh, c'est notre côté Matou. Voilà, et Joyeux Noël, encore une fois, merci à tous ceux, ceux qui sont là. TV, Joyeux Noël, Joyeux Noël Et Joyeux Noël, c'est... Voilà. Donc, commandez un petit peu tous ces paquets-là. Et, euh, et alors, le, la consigne, c'était tous les vendeurs UniClone. Enfin, c'est des, des produits Uniqlo, normalement. Donc, je connais les produits Uniqlo à peu près. On sait que la qualité est très, très bonne. Et lui, il m'a dit, j'ai pris que des t-shirts, déjà, pour être sûr. Et j'ai pris que les shirts de marque. Parce que souvent, Uniqlo on des partenariats avec les marques. Donc, on peut avoir des produits sympas. Alors, il y a un, deux, trois, quatre, cinq sachets. Voilà. Ça permettra de passer un petit moment sympa, en sachant, est-ce on s'est encore fait niquer c'est possible. Est-ce que c'est des vrais Uniqlo que les mecs arrivent à avoir et tout Je suis pas sûr qu'ils contrefassent les... Ils contrefassent C'est bien ils contrefassent. Je suis pas sûr qu'ils contrefassent les t-shirts Uniqlo quand même. C'est pas... Je sais pas, Nike et tout, oui, mais euh, bon, voilà. Bon. Alors, en espérant que ce coup-là, euh, qu'il pas une erreur, c'est vrai que sur la dernière fois, la dernière box que j'avais acheté, il y avait bien marqué T-shirt, et en fait, dans la traduction, si on mettait tout, ça mettait pas femme, mais si on mettait mot à mot, il y avait bien femme. Donc... Oh Oh, j'aime bien celui-là Ah, je sais pas si vous connaissez ça. C'est... Euh... One, Swat, Sweets. Bon, ça... Ah, ça se peut avec l'étiquette en japonais. Euh... Ah, il est pas mal. Ah, la qualité est bien. Il est un peu rugueux. Qu'est-ce qu'il y en a Il y en a qui connaissent le nom de ça, là. C'est Swan, Swack, euh, ou truc, là. Ah, j'aime bien. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, la qualité, non, la qualité, c'est pas du Uniqlo, hein, c'est de la... Contrefacto, hein, ça c'est sûr. Il est de bonne qualité, ça va, mais... Euh... L'étiquette est quand même en japonais. Pas mal. Parce que normalement, je vois tous les Uniqlo, c'est imprimé euh, dans, dans l'étiquette. C'est pas juste comme ça. Après, le but... Euh... Ah, il est pas mal, il est pas mal. La qualité est pas ouf. Mais il est pas mal. Il y en a qui ont trouvé le nom de... Vous connaissez pas ça c'est euh... Bon, il y en a bien un qui va trouver dans le chat. Ou au pire, dans les commentaires demain. Ah, il est pas mal. Il est pas mal, l'impression est propre. La qualité est pas ouf. Alors encore une fois, je crois qu'il y avait un budget, c'était pas plus de 150 bahts. Hein, un truc comme ça, je crois. C'était vraiment pas... 150 bahts, ça fait 5 euros, quoi. Alors, après, on aura vu que euh, pour 250 bahts, on avait quand même de très jolis t-shirts de la marque euh, Seven Street. Bon, celui-là, il est pas mal, mais euh, c'est pas un uniclo, c'est une euh, contrefaction. Et je pense qu'on le verra quand on, on aura d'autres t-shirts, à mon avis, d'autres produits. Euh, on, on verra, à mon avis, la qualité. Si on arrive à avoir du vrai, la mort qui tue. <rire> oui. <rire> oui. Oui, monsieur. Là, oh, il y en a deux. <rire> Comme papa. Ça sera coupé au montage. <rire> bon, allez là. Est-ce qu'on va arriver à avoir un vrai ou pas Ou on va avoir que des contrefactions euh... oh, Ah le même. Ah non, pas le même. Regarde. La même merde. La même qualité. La même qualité. Donc si le premier. Non le premier, c'est pas un vrai. Je. Je mets ça là, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ah il est pas mal celui-là aussi. Ah, c'est le, euh, le même délire. Ou alors, c'est les vrais Uniqlo, parce que en, en Asie, sont... eh, c'est pas mal, ça aussi. Vous avez trouvé le nom Il a l'air bien transparent, donc c'est faux. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Hein. Ouais, on est d'accord qu'on voit, euh, voit un peu à travers, donc c'est faux. Hein. Ouais, je pense que la qualité Uniqlo est quand même bien supérieure. Bon, il est sympathique. Il est sympathique au niveau de... Il ouais, y a, a l'étiquette japonaise, il n'y a même pas marqué Uniqlo dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il est pas mal, celui-là. Il n'a pas un qui va trouver le nom de, de cet animal, là ah, il est pas... Est pas celui que j'aurais pris, mais... C'est pas celui que j'aurais pris, mais il est pas mal. Bon. Candidat suivant. Ouais, C'est le même, euh, encore une fois. Là, vous avez compris que ça, ça vient de des vendeurs peut-être différents, mais euh, ça vient de la même euh, contrefaction. Celui-là. Ça va être encore le même. J'espère pas. Ah, pas mal ah, là, je pense que a... là, là, il va y avoir du connaisseur. Hein. Là, là, là, là. Euh... alors, c'est qui Alors, oh. ça doit être un, c'est Dragon Ball, ça. <rire> c'est Dragon Ball, ça se voit, ça se voit que c'est un Pokémon. Euh, be the time we leave the, con the contra. I will be place where you can eat as much as you want every single day. Bon c'est qui euh, nos manga mangaka là C'est du manga, on dirait bien. Sinon, il euh, y a Kirti qui fait régulièrement des insanity cell C'est pas cher, environ 4 euros le t-shirt mystère. Ah pas mal. One Piece, le Luffy. C'est vrai que c'est le Luffy Ah ouais. Ah peut-être. <rire> mais Il connaît rien. Bah je suis désolé, j'ai pas trop fan de Luffy. Ah peut-être, ouais. Oui, ça se peut. Ah, c'est Luffy. Hein, je le voyais plus. Euh... C'est que souvent, je, je regarde, bon, il y a souvent des. Ouais, c'est peut-être des, des caricatures qu'on voit un peu sur Internet. Ah il est pas mal aussi. Écoute, ils sont bien. Après, ils sont un peu, un peu faux. Un peu faux, mais pas mal. Puis One Piece. Non, il y avait... Deux. Ouais, il y avait One Piece. Ouais, il y avait, il y avait que One Piece, en effet. Oui, j'ai compris. C'est bon. Là, tu viens, mais non, pas One Piece comme une pièce. Non, dans le sac, il n'y avait qu'une seule pièce. Non, il y avait deux pièces dans le sac. <rire> bon, et celui-là Oh ça ah, c'est bien. Après la qualité, on sent que c'est la même merde. Hein. <rire> Malheureusement... Donc, euh... <rire> je ne vais pas en, en avoir un seul de vrai. Mais... Euh, voilà. Alors, là, là ça excite... Euh, ça excite les, les papilles. C'est tout Merde. <rire> bon bah tant pis. Voilà, c'est juste marqué Marvel. <rire> c'est con hein. C'est con ce qui t'arrive. Moi ouais, c'est juste marqué Marvel. Ouais, je pensais qu'il allait avoir. Tu sais euh, toute la team. Mais en fait non. Toute la team. Euh, bah non, c'est Noël, la team est en famille, là. Donc euh, elles n'étaient pas là pour faire les t-shirts. Bon, il est pas mal, sur le dessus, on voit que ça change un peu. Ça fait blanc, euh, salissant et Marvel. Bon, les tailles sont bien. Les tailles, toi, on est dans le dans les spectatives. Alors, il reste deux sacs pour avoir un seul vrai, je te le dis. C'est pas grave, après c'était le jeu... Ah Il me semblait qu'on avait dit que des blancs, parce que le noir... Euh... Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Si, il y en a encore un peu. Bon, c'est le même... Euh... Ah, c'est tous les mêmes, euh... les mêmes délires, hein. C'est tous les mêmes fabricants et tout, il n'y a pas de... Donc ça va être la même qualité, mais en noir. Euh, c'est pas du Marvel. Pas mal, pas mal du Marvel. Euh, la Coupe des Manches elle se transforme en Marcel. Mmh, ah oui, un Marcel. Bah, tu enlèves le truc là. Tu m'as assez. Un Marcel. C'est euh... la Team Marvel. Bon, celui-là. Bon, celui-là. Ouais, c'est la même qualité. Ah non, il est meilleur. Ah, oui, ah, il est meilleur. Et on voit bien quand. Celui-là. autant cela. là on... Je pense qu'on voit bien. Vous avez raison. On voit quand même un peu à travers. quand on met les doigts dessous. Alors que celui-là... Celui-là meilleur la qualité. Le noir, c'est meilleur. Ne voyez aucune... Euh, hein. Après... Euh. Ah oh Ça Est-ce que tu as trouvé c'est quoi, ça Ça, je sais, moi. Surprime. <rire> Sur prime Les Américains. La vente, a découvert. <rire> non, c'est pas ça. Non, c'est... Euh, ça, ça a l'air suprême. c'est nul, bon c'est pas grave bon allez, salut j'ai l'impression que c'est le même j'ai l'impression que c'est le même que l'autre attends on fait voir, on n'avait pas un comme ça déjà Alors là, là c'est non, là on est d'accord c'était pas lui, lui ah bah ben non ah c'est pas ouais c'est le même avec marqué suprême quoi, bon, d'accord oui c'est le même mais là il y a marqué suprême suprême, oui c'est le même euh... c'est le même animal ok Bon bah écoute, euh, hein, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bon, c'est bien, il est bien aussi, il est bien, hein, écoute, il est bien. Il est sympa. Après, euh... ah non, il avait l'air grand, mais euh... voilà, lui, il est plus XL. Ouais, plus XL que elle. Mais il est pas mal aussi. Il est intéressant, même c'est un Simpson. Je viens de comprendre. Regarde. C'est un Simpson. Là, ce pas un Simpson sur la. Ah non, ouais, d'accord, ouais. Là, c'est un.. Il y a un nom, Swans, Dark, machin, là. Et là, c'est un Simpson. Oui, regardez, on reconnaît bien le... Vous l'avez reconnu, non euh... Plus de peinture, attends, belle, la couche de gourdron est plus épaisse. <rire> le meilleur pour la fin. Non, non, là, là vous reconnaissez bien si Bart Simpson. Regarde, tête jaune, euh, le truc, le short, euh... là, ça on dirait un peu... Ça fait plus euh, Disney que Simpson, mais voilà, avec marqué suprême. Et là, c'est... Kaws, voilà, le nom, je vais chercher, c'est K-A-W-S, Chaos, voilà, Chaos 16. voilà, donc là ça doit être, c'est un artiste, un designer, vous connaissez pas, mais vous connaissez rien, dit <rire> le mec qui n'a pas reconnu Luffy, <rire> ah mais vous connaissez rien les gars, je parle avec vous, mais je, je perds mon temps, <rire> non, qui si c'est Luffy, j'ai jamais entendu parler, aïe <rire> aïe aïe aïe aïe, bon allez, là il nous reste, il nous reste quelques chances, il n'y a, a pas un seul vrai. Hein. Je peux dire, les vendeurs, c'est vraiment des bâtards. Un, deux. Oh, il a l'air rigolo. Allez, c'est parti, les enfants. Bon, là, ouais, c'est les mêmes. Hein. Putain, il n'y a pas un seul vrai. Hein. Je peux te dire, hein, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire des bonnes affaires. Hein. Oh, Mickey. Voilà. Pour devenir un vrai Mickey. Ouais, mais ça, c'est un Mickey. Sur so Prime. Sur so Prime, Uniqlo, Louis Vuitton, tout là. Ah non, Gucci. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait vraiment des séries comme ça euh, limitées de, des marques qui faisaient euh, des partenariats et tout. Et euh, bah, on a toujours espoir, en tant que naïf de base, de dire « Attends, on va en retrouver encore sur Internet. » Ouais, bon bah, bah, ben, on a retrouvé le logo, quoi. Et il, a quand même, et il a quand même des Nike, le Mickey. Il a quand même euh, une casquette Gucci. Il a quand même le logo Uniqlo. Et euh, c'est tout. C'est tout, j'ai l'impression d'avoir rien loupé. Et une chaîne en or. Ouais il est pas mal, écoute... Euh... On n'a pas choisi ça non plus. <rire> ce mec. Ah ouais. C'est-à-dire que bah moi je voulais en fait, je voulais un truc surprise, mais qu'il y ait des trucs qui me plaisent. <rire> malheureusement, malheureusement, ça marche pas comme ça. Bon, il est pas mal, il est pas mal. Bon, le bon, dernier. On parie sur quoi Sur le dernier. Oula, mais il s'est passé quoi là Motif. Ah attends. Première fois, mais il passait quoi là dans le chat Là, vous avez, vous avez fait quoi là Vous avez fait les cons quoi euh... Bart Simpson. Ok, première fois de chat. A laissé André pendant trois missions. Alors, We's bot a banni. D'accord. Ah ouais, c'est le robot qui bannit tout seul. Ben bah, écoute très bien. Euh... Voilà, spam, scamming, nanana, We's bot a banni David Drone Drug. Ah, ça vient spammer Alors, les mecs. Ah, les mecs sont cons même le jour de Noël. <rire> ah, alors, en même temps, euh, pas de raison que c'est qu... commercial Noël, c'est nul. On peut être con tout le temps. <rire> oh, marge, euh, euh, meilleure par couper des manches. Euh, oh, le combo contrefaçon avec Mickey. Pas du tout, pas du tout parce que ça doit exister en vrai. Après, euh, je pense qu'en uniclo ça doit être plus. Euh... Ah, il a l'air pas mal. Allez, on finit par le dernier. les mêmes euh, c'est toute la même qualité de t-shirt hein. il n'y en a pas un seul qui est, euh, qui est différent euh, c'est tout le même truc il n'y a pas un seul de vrai hein. bon comme ça bah au moins c'est au moins expérience personnelle on sait qu'il n'y a pas un de vrai après je préfère que ce soit du pas vrai Uniclo que ce soit du fois d'idas faux Gucci euh. il y avait une box Gucci là pareil on, je me doutais que ça on allait se retrouver avec, avec un, encore une un truc incroyable bon et celui là oh <rire> pas, pas acheté celui là mais vous allez voir il est intéressant <rire> Je garde un peu le suspense. C'est étonnant. Quelle idée Je sais pas. Je vous fais voir vous... vous voulez voir ou pas Bon. Merde. Il est rigolo celui-là. Alors, ah ah, t'as pas vu Il ah, y a un Nike. C'est un optimiste. Mood. Oh, merci pour les Diam's euh, Shadow. T'as vu, j'ai pas dit coum. Je dis Shadow. Merci. Euh, merci. Alors, hello, bonjour à Koum, euh, à Shadow, euh, hello toi-même. <rire> bon, donc là, le dernier, c'est un Mickey euh, optimiste Mood Nike. Mais en plus, c'est vraiment ça. Celui-là, il est pas trop mal, celui-là. tu là, celui -là j'aime bien. Celui-là, je vais garder. <rire> Le mec connard. T'as été de toi-même, t'es t shirts donc t'es <rire> genre il me dit t'es t, t shirts -shirt... de Non voilà, le but c'est voilà, c'est de vraiment voilà, c'est la surprise. Euh, après l'intérêt c'est qu'ils sont tous à ma taille. Moi bon, ils sont tous faux. Après ça pas non plus. Bon celui-là il est pas mal. Il paraît il plairait à mon ado celui-là. Ben, il plairait à moi déjà. Est-ce que je suis ton ado Je ne sais pas. <rire> euh, bon alors je vous mets dans l'ordre. Le 1, Mickey... Euh... Mickey... On va mettre des noms. On va mettre Mickey Nike. Euh... Mickey... Euh... Gucci. Mickey Gucci. Après, on va pas mettre Kao parce que ça marche pas. Après, on va mettre Naruto. Alors, ah, on voit que c'est assez diversifié. Très bon choix. De surprise. Euh... Après, on va mettre euh... Marvel. Je suis un peu déçu du Marvel, j'aurais voulu plus de trucs quand même. Hein, parce que là, euh, ça fait un peu euh, un peu malheureux. Et ensuite, on finira avec les deux derniers KO. <rire> ouais, je connais la marque, c'est marqué là. Bon, le, pr le premier, c'est celui-là avec Bart Simpson en mode zombie. Ou en mode autopsie. L'autre, après derrière, c'est celui-là... Mmh, je n'ai pas du tout. J'ai aucune rêve. <rire> J'ai aucune rêve. Voilà. Et celui-là celui est pas mal. Celui-là est assez intéressant. J'ai vu qu'ils vendaient des petites, des petites euh, silicones comme ça, euh, que tu peux mettre dans la maison. Ça vaut très, il très, très, très cher, hein, en plus. Hein, donc, voilà. Donc, dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires de YouTube si vous regardez cette vidéo dimanche. Et si vous les regardez sur Line, et ben on se retrouve tout de suite. Alors, on avait le Cow euh, premier qui dort. Voilà. Le deuxième, on a le... Ça doit être le truc médical, machin, le Cow. Le troisième, on avait le Cow Simpson. Ok. Ensuite, on avait le Marvel. Ok. Ensuite, on avait le Naruto. Si vous connaissez pas, je vous le dis, parce qu'il y en a plein qui ne doivent pas connaître. <rire> Oui, j'étais là depuis le début, ouais, c'est drôle je sais ça c'est Naruto, parce que tout que je vous dise voilà, l'avant-dernier ça sera, mais il n'y en a pas 5, ouais, il y en a beaucoup plus euh, l'avant-dernier ça sera le Mickey Gucci, et enfin le dernier le Mickey Pacific Nike mets-moi dans les commentaires quel est ton t-shirt préféré, et ainsi s'arrêtera cette vidéo sur Youtube parce que je vais arrêter l'enregistrement ici, je retrouve les Twitchers juste après pour qu'ils me donnent un peu leur avis, leur opinion et leur, euh, leur plaisanterie, hein, pour qu'ils se foutent encore un peu de ma gueule, tu vois, comme toujours, avec mes t-shirts non là ce mois-ci, ce mois-ci c'est bien. Quoi j'en ai des t-shirts, j'en ai beaucoup en plus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 17 7, 7 t-shirts. ces t-shirt, c'est pas mal. Franchement, ces t-shirts pour environ 30 ou 40 balles. Voilà, ouais, j'ai pas fait une mauvaise affaire, c'est pas aussi Ouf que j'aurais préféré avoir des vrais comme la marque 7 street, mais en même temps ils sont pas mal. La qualité est bien. L'impression a l'air de pouvoir tenir et ça suffira. Voilà, je vous remercie de fait me voir sur YouTube, bien évidemment. On se retrouve sur Twitch juste là maintenant. Merci d'être passé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouvert. Moi, forcément, je vous kiffe et je me rendez-vous demain pour la review. Alors, review lundi, normalement, review mercredi. Elles sont toutes prêtes dans la boîte euh, sur GLG Review. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur Twitch pour me suivre. Le lien dans la description et vous pouvez mettre me follower gratuitement et si vous avez un compte amazon prime et bien gratuitement vous pouvez même vous abonner voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de passer de me voir joyeux noël prenez soin de vous prenez soin de vos proches Gardez le moral et gardez le masque <rire> bonne journée bye bye